Bienvenue dans l'ère de la confiscation de vos comptes bancaires, où les gouvernements sont éveillés, fauchés et où le nouveau gros mot est liberté. Avant-hier, je recevais un client canadien que nous avons aidé à s'expatrier il y a six mois de ça. Benjamin, salut à toi si tu regardes cette vidéo. Et il m'a surpris parce qu'il a anticipé l'état d'urgence qui est actuellement en cours au Canada et est passé entre les mailles du filet. Maintenant, il vit sa meilleure vie en Estonie et il va passer prochainement sur la chaîne pour vous en parler donc euh, suivez bien la chaîne, mais voilà, dès qu'il parle à ses amis canadiens, ça le déprime et je peux euh, comprendre. Au lieu de lever les restrictions sanitaires, Justin Trudeau s'acharne désormais dans ce qui ressemble à une chasse à la sorcière contre son peuple, avec, dernière nouvelle, un gouvernement canadien qui peut maintenant saisir le compte bancaire sans procédure et sans recours. Donc dans cette vidéo, nous allons expliquer en quoi cela ressemble à Chypre des années 2000 et comment préparer l'éventuelle possibilité que votre pays fasse la même chose. Bonjour, ici Romain Armato, je suis le PDG de Invest. et si vous voulez être accompagné pour vous expatrier, faire chuter votre fiscalité, diversifier votre patrimoine là où vous êtes sans sécurité, eh bien, visitez lifeinvest.eu et si vous avez un besoin urgent, vous pouvez choisir le Life Invest Case Study en description ci-dessous, étude de cas personnalisée pendant laquelle je réponds à vraiment toutes vos questions spécifiques et personnelles au sujet de l'investissement et de l'expatriation à l'étranger. Alors, quelle est la situation exacte au Canada Eh bien, le convoi de la liberté a commencé par des camionneurs canadiens qui protestaient contre les vaccins obligatoires pour traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis. Depuis, il euh, y a des mouvements similaires qui ont vu le jour en France, aux Pays-Bas, en Suisse et en Autriche. Pour contrer ce mouvement, le gouvernement fédéral canadien a invoqué l'état d'urgence, The Emergencies Act, utilisé qu'une seule fois d'ailleurs en temps de paix par le père de Trudeau, l'ancien Premier ministre Pierre Trudeau, pendant la crise d'octobre 1970. Alors Suite à la situation actuelle, la députée du Premier ministre canadien, Christia Freeland, a annoncé que les banques ont le pouvoir de geler ou de suspendre immédiatement un compte sans ordonnance du tribunal. Et peu de temps après ça, c'est marrant, parce que les principales banques du Canada ont toutes été touchés par des pannes inexplicables, mercredi soir, selon les données du down Detector hein, que je fais passer à l'écran, et les tendances Google montrent que les Canadiens ont recherché en panique le terme « bank run, qui a d'abord fait un bon mardi et mercredi, juste au moment où les pannes bancaires ont été signalées. Le bank run, c'est quand tout le monde à la fois essaie de retirer son argent des comptes bancaires. Donc le gouvernement fédéral s'attaque également au soutien financier social à la manifestation du convoi. Les organisateurs du convoi ont commencé par recueillir des millions de dollars d'abord par le biais d'un site de crowdfunding, GoFundMe, ensuite bah, ça a été illégal et s'est euh, réorienté vers une autre source de crowdfunding, chrétien cette fois-ci, Go. et à ce jour les organisateurs du convoi de la liberté hein, ont été arrêtés. Hein, hein en ce moment même où je tourne cette vidéo, et les menaces d'emprisonnement et d'amende peuvent aller jusqu'à 100 000 dollars canadiens, 70 000 euros. En somme, ce gouvernement s'efforce d'étouffer le rassemblement de personnes éprises de la liberté à travers le pays et Justin Trudeau veut affamer ses opposants alors que le statut de pandémie est officiellement fini dans de nombreux pays tels que la Suisse, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Irlande et la Croatie. Donc en solution, investissez dans un état de droit. Qu'est-ce que j'entends par là C'est investir dans un pays qui garantit à chacun de jouir librement de la pleine propriété de ses biens. Vous pouvez faire ça via l'expatriation, en déplaçant votre résidence dans un état où les lois sont stables et favorables, surtout en matière fiscale, afin d'éviter les règles qui changent souvent ou rétroactivement et qui anéantissent l'esprit d'initiative et rendent difficile le développement d'entreprises. Ces mêmes petites et moyennes entreprises, d'ailleurs, qui ont été forcées de fermer par les gouvernements, réduisant ainsi la compétition en faveur des big corps. Non, quand même. Vous pouvez faire ça aussi via l'investissement immobilier international, en sécurisant. Totalité ou partie de votre patrimoine dans un pays où l'on peut faire valoir ses droits avec un système judiciaire fiable pour éviter notamment l'expropriation ou avoir la possibilité d'expulser un mauvais payeur et où les rendements sont supérieurs à l'inflation. En alternative numéro 2, vous pouvez investir dans les crypto-actifs. Ça permet d'éviter l'ère de la confiscation des biens civils. D'ailleurs, SHIP a fait passer le bitcoin au-delà de la barre des 1000 pour la toute première fois lorsqu'elle a décidé d'empêcher ses dépositaires de retirer de l'argent. Et maintenant, il est possible d'utiliser la crypto-monnaie en moyen de paiement, comme par exemple à Dubaï où il est possible d'acheter une voiture avec de et Les crypto-monnaies permettent aussi de générer des intérêts avec le stacking. Ça permet de réaliser de bien meilleurs rendements que les taux d'intérêt proposés par les banques. Donc, en conclusion, comme beaucoup d'événements amplifient la théorie qui incite à retirer le plus de richesses possible du système bancaire traditionnel le plus rapidement possible, pour éviter notamment de voir votre pouvoir d'achat volé par l'inflation qui s'accélère à une vitesse exagérée, hein, les taux d'intérêt sur votre épargne qui sont négatifs en temps réel, et d'utiliser la dette comme monnaie, et bien, pour ces raisons, les deux solutions que nous venons de voir dans cette vidéo sont une excellente stratégie de sortie, à mon humble avis, et surtout depuis qu'au Canada, le vieil adage aussi sûr que l'argent à la banque n'est plus ce qu'il était, votre argent peut être saisi hein, si votre gouvernement s'en inspire, sans mandat, sans ordonnance de tribunal, sans procédure régulière, sans recours possible, le tout euh, avec des banques qui sont protégées avec immunité et sans aucune responsabilité. Donc donc quel sera le prochain pays à s'en inspirer Difficile de dire, mais je sais qu'il n'a jamais été aussi important de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier et de bien être entouré. D'accord D'ailleurs, certaines personnes qui ont suivi cette chaîne ont appliqué nos solutions pour gagner davantage de liberté financière pour se situer là où ils veulent et travailler sur des projets qui font sens pour eux. À présent, je les aide à ne pas tout perdre et à développer leur surface financière grâce à des opportunités d'investissement à l'étranger triées sur le volet. Et c'est en cela que je vous recommande notre programme Life Invest Heritage pour valoriser votre patrimoine année après année, là où vous êtes sans sécurité. Que ce soit à travers de l'immobilier papier, de l'immobilier physique, sur des marchés porteurs, parfois avec une croissance à deux chiffres.